Vous allez trouver vos prospects idéaux. Maintenant, vous demandez comment je peux créer un lien connecté pour lui vendre mes prestations de coaching. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingensia. Je dirige une entreprise qui accompagne les coachs à développer leur business sur le web. C'est une question délicate. Pourquoi Parce que vous êtes unique, la personne en face de vous est unique et en plus, votre offre est unique. Du coup, là, je vais vous donner des généralités, mais acceptez que ce sont... Euh, que ce soit des généralités parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos prospects, je ne connais pas votre. Ceci étant dit, ok, on met ça à part. Quel conseil je peux vous donner vous avez... Je vais vous donner deux manières extrêmes de contacter vos prospects, de discuter avec vos prospects. Et puis évidemment, j'espère pour vous que vous allez prendre une des nuances parce que les deux euh, les extrêmes euh, n'iront pas. Le premier extrême, ok, vous êtes en mode pressé. Salut je me présente, je, je suis coach en et plutôt que dire je suis coach en qui fait fuir les gens, c'est j'accompagne les gens dans cette, euh, ce domaine de vie parce que si vous dites je suis coach, ça donne cette impression que vous allez vendre du coaching, alors que si c'est je suis passionné par l'accompagnement des gens dans ce domaine de vie, de vie c'est beaucoup plus léger. Euh, j'ai trouvé votre profil, je me permets de vous contacter parce que je vous ai découvert à travers ce moyen, ce moyen, ce moyen. Voilà, ce groupe Facebook, cette page LinkedIn, c'est une recommandation. Et euh, je voulais savoir si euh, vous serez intéressé euh, par avoir une session avec quelqu'un qui puisse vous accompagner sur cette thématique si vous avez besoin d'aide. Si c'est le cas, vous allez retrouver en dessous euh, un lien pour prendre rendez-vous. Et là, vous mettez votre lien Calendly. Euh, prendre rendez-vous et je serai ravi de vous offrir une session de euh, une session découverte avec moi durant laquelle on va pouvoir parler de A, B et C. Et l'idée, c'est que vous repartiez de cette session avec plus de clarté, plus euh, de compréhension et des résultats et des, et des pistes d'action pour atteindre tel résultat. Okay. si ça vous intéresse je vous dis à très bientôt ça c'est un peu le mode euh, je balance tout et puis on verra euh, ce que ça donne et on fait du copier coller attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux à pas faire trop de copier coller vous pouvez vous faire euh, bannir par les, les réseaux sociaux donc voilà ça c'est la méthode je suis pressé euh, c'est la fin du monde demain et je tente un dernier coup dans l'autre extrême ce que vous pouvez faire c'est bonjour euh, je vous ai trouvé dans ce groupe euh, j'ai vu que vous étiez intéressé par ça. Voilà, je voulais juste discuter avec vous. Euh, je voulais juste euh, discuter avec vous. Euh, J'accompagne actuellement des gens sur ça. Est-ce que vous aurez des questions à ce sujet Et du coup, vous posez juste quelques questions comme ça. Comme un peu dans la vraie vie, au lieu de balancer un truc, où vous ne faites pas de monologue dans la vie. Bon, quelquefois, il y a des gens qui le font en networking, mais voilà. Et vous interagissez, et vous interagissez, et vous interagissez. Vous créez un lien, un lien de confiance, des connexions. La personne elle pourra voir vos réseaux sociaux, votre profil elle pourra découvrir un peu plus. Et au bout d'un moment, quand vous sentez que la personne est vraiment intéressée, est-ce que ça vous intéresserait Que je vous offre une session découverte durant laquelle on va pouvoir travailler ensemble. Et voilà, J'accompagne les gens en tant que, euh, que coach et euh, je serai ravi de passer ce temps avec vous. Okay Voici le lien. Et vous faites ça, mais vous prenez plusieurs, plusieurs, plusieurs jours. Euh... Cette méthode un peu plus extrême, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous la recommande vivement. Okay Parce que si je vous dis allez-y, prospectez, endure, balancez des liens vers votre canine et tout ça, et que vous êtes là en mode ⁇ ça ne me ressemble pas, c'est pas ça bah, ⁇ prenez le temps de discuter, bavarder avec les gens. Euh, et donc oui, vous allez peut-être être en mode ⁇ ouais mais je dérange les gens ⁇ Non, en fait, combien de fois dans votre vie vous avez des problèmes et il y a quelqu'un qui vient vous proposer de l'aide à part vos amis qui parfois vous offrent une aide assez biaisée et avec leur projection. Donc non, il y a des gens, et quand j'accompagne des clients, oui, la plupart des gens ne vous répondront pas, hein, c'est sûr. Il y a quelques personnes qui vous, euh, vous répondront un peu négativement ou seront un peu vexés ou un peu en mode euh, qui tu es, euh, ne me dérange pas. C'est très rare, c'est très rare si vous y prenez avec des pincettes. Et puis la plupart, et puis une partie des gens, sont, ah, merci de me prendre contact avec moi, je suis ravi d'échanger sur ça. Ah oui, j'ai vu que vous étiez coach, voilà, voilà. » Et si vous arrivez à offrir une session de coaching, durant cette session de coaching, vous pourrez euh, vendre beaucoup plus facilement votre coaching. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, en dessous, j'ai une masterclass. Si vous ne l'avez pas déjà vu c'est une masterclass où j'explique comment développer son business sur le web en tant que coach. Et si vous l'avez déjà vu et vous voulez une session avec un membre de mon équipe, pour bah, répondre à vos questions, interagir avec vous, discuter, simplement échanger pour que vous puissiez partager vos difficultés et repartir avec du coup plus de clarté et, et un plan d'action. Hein. C'est ce que je vous avais proposé de dire. Euh, bah, on sera ravis de vous offrir ça, donc cliquez sur le lien en dessous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao